Oui bonsoir. Dans cette vidéo, je vais vous présenter brièvement euh, le thème que nous avons développé. C'est un thème pour euh, un centre de formation euh, pour salon de beauté. Donc euh, bon, je vais je vais vous présenter mon écran. Et nous allons voir ensemble comment le thème a été développé. Donc déjà ça c'est si vous voyez mon écran, ça c'est brièvement euh, le rendu bon presque final avec les textes par les textes par défaut. Euh, présentement sur le thème. Donc on a développé avec euh, l'extension ACF Pro donc qui donne la possibilité de gérer le contenu en utilisant l'éditeur de WordPress. Donc euh, l'éditeur de blocs de WordPress. L'idée c'est de cliquer sur l'onglet modifié et de, faire, de cliquer sur les blocs et de faire les modifications. Donc avant de me présenter euh, l'éditeur, je vais vous présenter brièvement en fait les différents onglets. Donc là on a l'onglet articles pour les articles qui se trouvent sur le site web, donc présentement j'ai mis, euh, là on a mis quelques articles par défaut, on a l'onglet euh, médias avec les catégories, donc on a créé des catégories euh, personnalisées et des étiquettes personnalisées pour les photos, donc l'idée c'était déjà de d'être en mesure de euh, d'avoir un filtre pour la galerie des photos comme on peut voir ici. Euh, on a aussi euh, l'onglet des pages, donc l'onglet des pages euh, permet de gérer toutes les pages qui sont présentement sur le site internet, donc par exemple à propos, accueil, contactez nous, ré ré réalisation, service et ainsi de suite. Euh, on a l'onglet euh, de configuration, donc ça c'est l'onglet de configuration pour les différents blocs que nous avons générés. Donc euh, le contenu par défaut sur le site internet se trouve au niveau de l'onglet configuration, avec notamment euh, les textes que nous avons auto-générés pour chaque bloc. Donc, euh, donc ces textes-là, sont peuvent être réécrits à partir des pages courantes. Donc, là, je vais vous présenter réellement comment réécrire ce contenu-là. Non, mais bon, avant de, avant de, je vais revenir là-dessus tout de suite, tout à l'heure. Euh, donc, on a l'onglet de local translate pour la traduction de certains textes qui se trouvent dans les codes. Donc, par exemple. Euh, donc les textes qui se trouvent, euh, par exemple, comme euh, sur, ici, bon peut-être Book Now, ou bien les textes qui sont un peu, à quel niveau, euh, peut-être font, bon ces textes-ci, sont des textes qui sont directement dans le code, donc on peut, on peut utiliser le code Translate pour faire la traduction. Euh, donc on a aussi, bon Youth, ça c'est pour, pour la gestion du SEO. Donc maintenant, je veux revenir un peu sur la gestion des pages. Donc chaque page a été a été créée en utilisant euh, l'éditeur de blocs de WordPress et bon, on a créé ces blocs en utilisant la CFO. Donc l'idée ici, c'est que tout ce contenu, comme j'ai dit, c'est du contenu qui est dynamique et qui, qui a été généré par défaut au niveau euh, de la configuration. Donc ça veut dire que le texte pour chaque bloc se trouve au niveau de cette configuration. Mais vous pouvez réécrire ce texte-là en allant directement sur la page courante. Bon, je vais vous montrer un exemple. Par exemple, sur la page d'accueil, si on veut modifier ce texte, les textes qui sont ici, il sera tout simplement question de cliquer sur l'onglet Modifier la page. Et ensuite, une fois qu'on a cliqué sur Modifier la page, cliquez sur la section qu'on veut modifier, par exemple, c'est Main Slider, et ensuite on va cliquer là-dessus et on pourra tout simplement écrire des nouveaux textes à ce niveau. Euh, okay. Un instant. Donc par exemple ici, je peux écrire du euh, texte je ici et ici je vais par exemple mettre euh, texte n'est pas bon. Par exemple mettre euh, bienvenue Donc, bienvenue. Et je vais mettre n'importe quoi ici. Si je, si je clique sur mettre à jour, automatiquement, ça va remplacer le texte par défaut qui a été là par, par ça. Donc, c'est pareil en fait pour chaque section, pour chaque bloc. Donc, ça veut dire que si par exemple on veut modifier euh, le texte euh, sur ce bloc, il sera question de cliquer sur ce bloc, cliquer sur le crayon modifier, changer, et on aura changer les textes et après avoir changé les textes on fait en plus sur mettre à jour donc bah là je vais tout simplement revenir je vais enlever les textes que j'ai mis ici pour avoir les textes par défaut donc ça c'est euh, déjà un point euh, ok donc ça c'est ça et au niveau de maintenant pour la gestion des, des, des, de la galerie des photos donc c'est la section s'appelle le white donc ça c'est la section qui est ici euh, donc, ici, ça s'appelle White House. Et on peut tout simplement ajouter des nouvelles photos à la galerie. Et donc, euh, pour être en mesure de facilement gérer les catégories de photos par galerie, nous avons créé euh, les catégories, donc, catégories de photos ici, qui permettent de, de tout simplement assigner, créer des nouvelles catégories et de les assigner aux photos. Donc, ça veut dire. Je vais tout simplement créer euh, une nouvelle catégorie ici, par exemple, coloring, head, code, ainsi de suite. Et je vais aller dans euh, l'onglet média, donc euh, dans mon onglet média, et je peux cliquer sur n'importe quelle photo. Par exemple, je clique sur cette photo-ci, et je vais euh, venir ici, je sélectionne la catégorie, la catégorie de la photo. Donc, euh, je peux sélectionner n'importe quelle catégorie. Donc, normalement, si je sélectionne une catégorie, dès que je vais signer, ma photo à la galerie, des photos automatiquement, je pourrais filtrer à ce niveau. Euh, donc, maintenant pour finir avec la présentation, il y a, on, nous avons aussi créé d'autres options personnalisées comme euh, l'option pour changer le logo qui se trouve à ce niveau personnalisé. Euh, c'est là, manquer, si je simplement cliquer ici, suis dans ces sites, mettre un nouveau logo, le titre du site internet, c'est là, le slogan et quoi d'autre pense que, en gros, c'est ça. Et la dernière chose, je pense que c'est le formulaire de contact. Donc, le formulaire de contact peut être modifié à partir de l'onglet euh, contact, ici. Donc, euh, j'ai... Euh, là, on a mis le formulaire, ici, à ce niveau, il sera tout simplement question de cliquer sur modifier et de changer euh, les textes s'il y a lieu. Bon. Et l'onglet article permet de publier les articles de blog. Et bon, la dernière chose que je vais partager avant de finaliser, ce serait au niveau de l'onglet euh, du menu. Donc, si par exemple il faut modifier euh, les, les éléments du menu, on peut ajouter des nouveaux éléments, en cliquant tout simplement là et cliquer sur ajouter, ou alors on peut euh, supprimer. Donc, Bon, en gros, ça c'est vraiment euh, la présentation par rapport au projet. Donc, euh, je vais... Je vais tout simplement publier la vidéo. Et s'il y a des questions, ce serait un plaisir de répondre. Merci.